Bonjour à toutes et à tous, nous entamons à présent la table ronde de cette journée consacrée à déficience visuelle et après, donc les orientations possibles après le diagnostic. Cette table ronde est organisée dans le cadre du festival des accessifs où associations, établissements publics et privés devaient se réunir en présentiel pour organiser une journée dédiée aux personnes aveugles ou malvoyantes et ainsi leur permettre de découvrir des services, des aides, des techniques afin de gagner en autonomie. Cette journée sera organisée comme prévu dès que la situation sanitaire nous le permettra et nous programmerons une nouvelle table ronde longue que celle que nous organisons aujourd'hui, euh, mais aujourd'hui nous allons quand même poser des bases et nous essaierons d'apporter euh, quelques éléments de réponse aux questionnements que vous pouvez vous poser par rapport à ce sujet. Donc je suis Jean-Luc Gire, responsable de développement à l'association Les chiens guides d'aveugles de l'Ouest, donc animateur de cette table ronde. J'aborderai également à travers nos échanges de mes invités les missions de notre association auprès des personnes déficientes visuelles. N'oubliez pas qu'un podcast sera disponible sur les sites des partenaires que je vais citer et vous pouvez également nous faire parvenir vos questions sur un numéro non surtaxé, donc le 0768 248 768. Donc je le répète, que vous ayez le temps de le noter, le 0 768 248 768. Donc je me permettrai de répéter ce numéro un petit peu tout le long de cette table ronde pour que les personnes qui nous rejoignent ou celles qui n'ont pas eu encore le temps de le noter puissent nous envoyer leurs questions qu'on traitera en direct à l'antenne. Je vais maintenant aussi nommer euh, les différents partenaires euh, qui euh, devaient être avec nous en présentiel et à qui cette euh, table ronde, bien sûr, est associée. Euh, donc, ce sont euh, les structures qui euh, participeront euh, au mois de novembre, on l'espère, à cette euh, prochaine journée, voire autrement. Donc, euh, nous avions euh, avec nous l'association euh, Armelisca, donc, qui est une association de rencontres pour la musique, musicothérapie, environnement, loisirs, Handicap, information, sport, culture et animation. Présent également avec nous, l'ANAM 86, donc l'association de lutte contre la musculopathie myopique. Elle lutte aussi contre les risques visuels liés à la, mopie, à la myopie. Elle aide les personnes aussi euh, dans, dans ce domaine et elle promue la recherche dans le domaine de la myopie forte et la musculopathie myopique. Andy. SUP Centre Ouest, qui est une association étudiante qui vise à favoriser l'inclusion sociale et universitaire des étudiants en situation de handicap à l'université de Poitiers. L'association Valentin 8 ou AVH, euh, donc est très connue auprès des personnes aveugles et malvoyantes et elle est notamment euh, dédiée à l'aide euh, de ces personnes-là pour les sortir de leur isolement et à retrouver une vie active et autonome. Elle propose aussi tout un panel de matériel adapté aux personnes aveugles et malvoyantes. L'association Rétina France qui euh, soutient euh, la recherche médicale en ophtalmologie est aussi un grand partenaire de cette journée et euh, l'une de ses priorités c'est vraiment consacrer ses fonds à cette recherche médicale. Le théâtre Auditorium de Poitiers, la scène nationale, qui est aussi aujourd'hui un partenaire, donc qui propose des spectacles vivants, euh, à peu près 65 propositions, 130 représentations. Au cinéma, ce sont 280 films, plus de 5000 séances autour des arts plastiques, numériques et visuels. Donc, bien évidemment, nous leur souhaitons une bonne reprise euh, depuis hier avec ce, ce déconfinement et... Euh, Nouveaux, euh, cette nouvelle reprise auprès euh, de, de la culture. L'association Voir Ensemble, qui est une association qui œuvre à l'insertion et à la promotion des personnes aveugles et malvoyantes, euh, notamment par la gestion en France de 30 établissements adaptés, ESAT, foyers de vie, etc. À Poitiers, le groupe compte 60 adhérents qui se réunissent tous les jeudis, tous, le tous les troisièmes jeudis de chaque mois. L'association Diapason, qui euh, met en place un dispositif individualisé d'accompagnement pour l'autonomie des personnes sourdes ou malvoyantes. L'association intervient auprès des personnes déficientes auditives et ou visuelles. Elle assure des missions d'accompagnement personnalisées. Les équipes sillonnent l'ancienne région Poitou-Charentes au plus près des besoins d'adaptation humaine et technique des personnes sur leur lieu de vie. Cette plateforme de services se déploie aussi dans l'environnement professionnel, familial, social de la personne. La SAV, qui est une association sportive sociale pour personnes handicapées et adhérents valides, a pour but de promouvoir le sport pour les personnes en situation de handicap physique, sensoriel, elle développe aussi des activités sociales. Nous avons les chiens guides d'aveugles de la Vienne, qui sont une représentation et une antenne de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest, donc basée à Angers, et qui elle aussi fait la promotion et la communication des missions de l'association des chiens guides auprès des personnes aveugles et malvoyantes. C'est aussi une grande première pour nous sur Twitch, et je remercie l'association Zizomis, qui gracieusement nous accompagne sur la mise en place de cette table ronde donc via cette plateforme et particulièrement Ludovic et Davy pour leur aide précieuse et indispensable. Et ils ont œuvré aussi à la création d'un jeu adapté pour les personnes aveugles et malvoyantes, donc qui s'appelle Dragonium. Donc, euh, merci. Aujourd'hui, euh, on a déjà 25 personnes qui nous ont rejoints sur, euh, sur cette plateforme. Euh, bienvenue et euh, nous, euh, nous allons maintenant présenter nos différents invités qui nous accompagnent et qui sont bien évidemment aussi associés à cette journée, euh, voire autrement. Donc, euh, je vous présente Delphine Deveau. Je suis donc Delphine Deveau, la directrice du Centre Régional Basse Vision et Troupe de l'Audition. Donc, à ses côtés, son collègue Didier. Oui, bonjour, je suis Didier Tache, je suis intervenant conseil dans le domaine de l'accessibilité et la compensation sensorielle. À ma gauche, Ayman Tebini. Euh, J'ai écouté voir et intervenant au centre Basse Vision. Nous avons Jean-Luc Soulard. Oui, bonjour. Jean-Luc Souler, maire de Rouillé et également vice-président au Grand Poitiers en charge de la solidarité et de la politique de la ville. Et Isabelle Berthe. Bonjour, Isabelle Berthe, chargée de mission handicap à la ville de Poitiers et à Grand Poitiers et en charge de la coordination du Festival des Accessifs. Merci à vous d'être présents sur cette table ronde, de nous accompagner et de pouvoir répondre à un certain nombre de questionnements autour de, de la déficience visuelle. Simplement pour rappeler quelques chiffres, en France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. On compterait environ 200 000 personnes aveugles ou très malvoyantes, malvoyantes profondes, donc avec une vision résiduelle limitée à la distinction et des silhouettes, et plus de 900 000 personnes malvoyantes moyennes, donc qui ont une incapacité visuelle sévère. En vision de loin, ils ne peuvent pas distinguer un visage à 4 mètres. En vision de près, la lecture est impossible. Donc aujourd'hui, euh, les différents professionnels euh, des structures euh, qui vont se présenter euh, vont pouvoir euh, nous aider à répondre à un certain nombre de questionnements. Cinq professionnels euh, qui euh, peuvent aussi nous, nous aider à connaître les perspectives après l'annonce la, la, d'un diagnostic, mais aussi bien évidemment les initiatives pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Euh, et on va essayer aujourd'hui avec elles en tout cas de répondre à quelques questions. N'oubliez pas que vous pouvez euh, nous joindre sur le 0768 248 768. Euh, donc SMS bien évidemment non surtaxé, hein, 0768 248 768. Pour poser vos questions à nos invités, à la fin de cette table ronde, vous aurez également dans le générique nos différents euh, euh, contacts pour euh, bien évidemment après pouvoir poser vos, vos questions. Delphine Deveau, je vous remercie. Alors Je vous remercie doublement parce que vous nous accueillez aussi aujourd'hui au Centre Régional Basse Vision et des Troupes de l'Audition. Et vous nous avez consacré du temps, bien évidemment, pour mettre en place cette table ronde. Est-ce que voilà, vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu quel est le rôle de, de ce centre, comment il fonctionne et peut-être comment il est financé et comment on peut y avoir accès Bien, euh, le centre régional Basse Vision et troubles de l'Audition est un, un établissement de, de rééducation, réadaptation à destination des personnes en situation de handicap visuel et ou auditif. Euh, L'objectif de, de cet établissement est d'apporter une aide dans la vie quotidienne en, en rééduquant euh, sur les gestes de, de cette vie quotidienne, en apportant des solutions, euh, soit par euh, des techniques, soit par des outils euh, dont on parlera. Plus après. Euh, C'est un centre qui se trouve à, à Saint-Benoît, à proximité de Poitiers, mais qui a aussi une antenne en Charente à Roulet-Saint-Estève. Euh, ce centre accueille euh, donc des personnes en situation de handicap visuel euh, qui viennent une à deux fois par semaine euh, rencontrer des professionnels spécialisés dans la base vision euh, et qui vont établir avec cette personne un programme de rééducation et réadaptation le mieux adapté. On existe maintenant depuis plus de dix ans et on, comme on est un établissement de santé, euh, la prise en charge financière, puisque vous posiez la question, est entièrement assurée par la Sécurité sociale. Euh, ce centre euh, accueille environ 400 personnes par an, euh, donc euh, qui doivent répondre à des critères euh, définis euh, dans le cadre de la base vision, c'est-à-dire il faut avoir euh, moins 3 dixièmes corrigés ou un champ visuel réduit, et la nuition va se faire bah, sur haute euh, va euh, euh, validation pardon, du, du médecin coordonnateur de la structure. Donc, euh, notre notre établissement, c'est un peu plus de 35 professionnels hein, qui exercent 21 métiers différents. Euh, donc, on voit qu'autour du handicap visuel, il existe un, un certain nombre de professionnels qui peuvent apporter des solutions dans différents champs. Euh, donc, on va avoir instructeur locomotion, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, opticien, intervenant en compensation sensorielle. Mais on va aussi avoir tout le champ dans la globalité de la personne, puisqu'il va y avoir aussi des psychologues et assistantes sociales. Et tout ça sous la coordination d'un médecin ophtalmologue. Très bien. Et euh, concrètement, comment une personne déficiente visuelle euh, euh, peut faire appel à vos services euh, d'une façon très simple si elle a besoin effectivement de, de, de voir un instructeur en locomotion ou à un autre professionnel de, de votre centre Effectivement, on avait, euh, on avait euh, énoncé cette table ronde, les solutions après le diagnostic. Euh, malheureusement, ce n'est pas toujours après un diagnostic, ça peut être quelques temps après. Donc, généralement, l'orientation doit se faire par le biais du médecin ophtalmologue, voire le médecin traitant. Euh, si ce n'était pas le cas, puisqu'effectivement, il y a le cheminement et l'acceptation du handicap visuel et euh, effectivement, ce cheminement pour solliciter de l'aide, la personne peut directement nous solliciter et nous, on va l'accompagner pour euh, bah, constituer son dossier, ce qu'on appelle le dossier d'admission. Ce dossier d'admission peut être également euh, rempli avec l'aide de partenaires euh, sociaux, euh, je pense au CCAS ou à la plateforme territoriale d'appui qui oriente euh, les patients, mais également euh, la maison euh, des personnes en situation de handicap, la MDPH. Et euh, tous ces acteurs euh, ont connaissance de votre existence et aujourd'hui peuvent vraiment réorienter une personne qui, qui a besoin de vos services alors, c'est vrai que maintenant, ça fait maintenant plus de dix ans qu'on est installé. Donc, on commence à être un peu plus connu, reconnu par le monde médical, notamment. Euh, donc, les médecins ophtalmologues, notamment du CHU de Poitiers, travaillent en partenariat avec nous. On pense aussi aux médecins ophtalmologues de la clinique de Nantes, spécialisé dans la base vision, mais aussi de, de Bordeaux. Le chemin reste cependant long. On peut, on peut quand même témoigner des de nombreux... Personnes malvoyantes qui nous font remonter, la difficulté d'être orientées. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la circulation et la connaissance s'améliorent. Est-ce qu'il y a un centre Basse Vision dans, dans chaque département Est-ce que c'est est facile d'avoir accès à ces centres quand on habite dans un département peut-être un peu plus démuni non, malheureusement, en France, la prise en charge on va dire médicale et de rééducation autour de la base vision reste encore peu connue. Il existe en, en France aujourd'hui une vingtaine d'établissements du type centre, base vision et, et centre de rééducation basse vision. Donc, une vingtaine, on voit bien que ça ne couvre pas l'intégralité des départements. Euh, on va dire ça couvre en tous les cas les régions. Donc, il y en a... Dans, quasiment toutes les régions aujourd'hui qui proposent de la rééducation, soit en hospitalisation de jour, comme c'est notre cas, qui est la, plus, la plupart du temps, c'est le cas, ou en hospitalisation complète. Euh, c'est le cas notamment à Paris et à Marseille. Euh, notre, notre centre Basse Vision, qui est basé à Poitiers, a été le premier centre à proposer justement une antenne de proximité. C'est pour ça que depuis deux ans, on a ouvert une antenne en Charente pour un peu répondre à cette nécessité de réponse de proximité et de la difficulté du, de déplacement. Alors J'ai juste une dernière question parce qu'on euh, on le sait bien, parfois, euh, ce qui est compliqué, c'est le, le déplacement. Euh, quand il n'y a pas de, de centre basse vision euh, dans tel ou tel département, est-ce que euh, c'est est facile aussi la prise en charge de ce déplacement euh, le centre régional bas vision et audition pardon qui est basé aujourd'hui à Saint-Benoît accueille les toutes les personnes en situation de handicap de l'isole qui résident sur les quatre départements dans l'ancienne région poitou charentes Donc, on voit déjà que notre rayonnement va au-delà de notre département. Euh, comme on est un hôpital de jour, on a la possibilité de prescrire euh, des transports euh, sanitaires et donc la personne, en cas de difficulté dans ses déplacements, peut nous interpeller et on peut donc l'accompagner pour qu'il puisse être transporté jusqu'à notre établissement. Très bien. Et j'avais une dernière question qui euh, concerne un, un peu plus aussi euh, les chiens guides. Aujourd'hui, nous, on va un petit peu euh, travailler ensemble justement pour apporter cette complémentarité. Est-ce que vous pensez que cette complémentarité entre les associations, les structures privées et publiques euh, est assez forte et euh, en train de se structurer Ou est-ce qu'il y a encore un gros travail euh, par rapport à, à cette... Euh, je dirais vraiment à ces échanges et à cette connaissance aussi de, de ce que fait les autres. Oui, tout à fait. Je rejoins le travail de partenariat est aujourd'hui essentiel et indispensable pour la prise en charge des personnes en situation de handicap visuel, puisque la difficulté, c'est justement la connaissance des différents partenaires. Euh, donc, euh, voilà, je, je, je, on se félicite aujourd'hui d'avoir pu signer cette convention de partenariat avec l'association des chiens guides d'aveugles pour justement permettre de développer des solutions et, et, des, et des propositions différentes à nos patients. Euh, il y a encore du chemin. Ça, c'est vrai. Euh, notamment, euh, on va développer à, à nouveau le partenariat auprès des, des structures sanitaires. Euh, c'est indispensable que le lien soit encore plus fluide pour les pour nos patients, mais aussi envers les, les structures du, du médico social. Donc, on a d'autres partenariats qui sont signés. On travaille en collaboration avec l'APSA, on travaille avec le diapason. On travaille, on a une convention également avec la MDPH. On essaye d'ouvrir aussi au maximum euh, auprès des associations partenaires que vous avez citées. Donc, effectivement, euh, ces associations sont indispensables dans le relais puisque les patients qui viennent au centre régional Basse Vision viennent pour un temps donné. Il est nécessaire d'avoir des, des acteurs qui puissent les accompagner sur le plus long terme. Donc euh, toutes les associations que vous avez citées sont pour nous très importantes dans ce relais-là. Euh, et on essaye d'ouvrir aussi, même si on est dans le sanitaire, au loisir, à la culture. Donc je voulais aussi euh, souligner le, le partenariat que l'on a avec le, le TAP de Poitiers où, où de, de nombreuses actions sont réalisées pour l'accessibilité de la. la du loisir et l'accès à la culture. Également avec la SAV et le comité sport on a également un partenariat fort pour proposer des solutions et de, du sport adapté. Mais là, je vous rejoins, Jean-Luc le Chemin reste encore long. Eh C'est aussi un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de, aussi de, de travailler entre partenaires et, et, et de recélérer ces, ces liens. Euh, la MAM lutte contre la maculopathie euh, myopique. Euh, voilà, je voulais juste rajouter euh, ce... Ce petit laïus, avant de, de passer à Didier, Didier Tache, qui travaille avec Delphine Deveau au Centre Basse Vision euh, et des Troupes de l'Audition. Euh, Didier Tache, euh, vous êtes ICA, ICAX. Euh, moi, personnellement, je, évidemment, je connais un petit peu ce, ce nouveau métier, mais je trouverais ça intéressant de, de nous expliquer déjà euh, qu'est-ce que fait un ICAX, euh, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont aujourd'hui ses rôles auprès de la personne aveugle et malvoyante alors ICAX, pour définir les, ces lettres, hein, cet acronyme, c'est Intervenant Conseil en Accessibilité et Compensation Sensorielle. Euh, c'est je dirais que c'est un nouveau métier qui est, qui est apparu il y a à peu près une, une bonne dizaine d'années. Euh, et c'est un métier qui euh, regroupe, si vous voulez, cette formation spécifique regroupe euh, plusieurs formations euh, dans le domaine de la déficience visuelle. Donc, euh, ce sont euh, des formations euh, d'ergothérapeute, d'instructeurs de, de, en locomotion, bien que nous n'ayons pas ce titre-là euh, vraiment. Donc, c'est une formation qui englobe vraiment tout ce dont peut avoir besoin une personne en situation de handicap visuel, enfant comme, comme adulte. Donc, euh, effectivement, c'est un métier nouveau. Euh, je pense peut, si vous voulez, développer euh, ce que je fais dans, ce, dans ces structures. Oui, ce serait intéressant de savoir, voilà. effectivement, euh, est-ce que ça répondait à, à un besoin et pourquoi, effectivement, oui, et ce métier a été créé C'est, en fait, euh, une création de poste hein, vraiment, pour, dans, ce, dans ce service qu'on m'a permis d'intégrer ce, ces structures. Euh, Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de... Euh, d'adultes, hein, de ce qui se passe pour les adultes. C'est vrai que c'est important dans le, dans le sein du, du CRBVTa euh, Cette structure, enfin, notre groupement euh, accueille aussi un service qui est dédié aux enfants. Je le précise parce que c'est le rôle que j'ai euh, précisément hein, au sein de, de, de cette structure. On accueille quand même euh, une trentaine d'enfants actuellement de 6 à 20 ans. Mais euh, alors, pas au niveau régional, mais au niveau départemental, donc la Vienne. Mais ça fait quand même euh, beaucoup d'enfants, euh, d'enfants avec des pathologies effectivement très différentes. Il euh, y a des enfants qui sont, euh, qui sont plutôt, je dirais, en situation de basse vision, euh, d'autres beaucoup plus handicapés visuellement. On a des enfants qui sont en situation de cécité aussi. Euh, voilà, donc euh, plus précisément auprès de ces enfants. Euh, moi, j'interviens dans parce que je... si vous voulez, euh, l'icax euh, regroupe effectivement beaucoup de connaissances. Mais après, chaque personne qui qui a fait cette formation euh, se dédie peut-être à, à quelque chose qui lui est plus proche, où il est plus à l'aise, plus compétent, je dirais. Euh, dans mon cas, moi, je travaille dans le domaine de la de l'autonomie euh, de des gestes de vie quotidienne. Euh, qui englobe euh, évidemment euh, tout ce qui est l'autonomie euh, euh, par rapport à la, à la cuisine, à l'alimentation, comment gérer une assiette, comment manger, comment se servir des, des couverts, comment, quand on est non-voyant, comment euh, se débrouiller, comment peut-être apprendre à cuisiner. Euh, la difficulté, elle va euh, résulter de l'âge de l'enfant. Euh, on, on les accueille à partir de 6 ans. Donc, vous imaginez qu'à partir de 6 ans, un enfant... Euh, euh, ne se sert que d'une cuillère, même déjà s'il n'est pas en situation de handicap visuel. Donc, euh, le travail est de petit à petit l'habituer à, à pouvoir manger euh, euh, avec des stratégies, des techniques particulières pour pouvoir manger proprement et surtout, euh, et bien gérer ce que le contenu de l'assiette. Voilà. Donc, il y a, il y a plein de, de, de techniques par rapport à ça. Il y a aussi toutes les, toutes les questions, je dirais, de... Euh, d'habillement pour les petits aussi, savoir hein, euh, quel est l'envers de l'endroit d'un t-shirt, d'une chemise, d'un pantalon, pouvoir monter une, remonter une fermeture éclair. Enfin, je, sans rentrer dans les détails, il y a vraiment tout un panel de, de gestes à leur apprendre. Euh, voilà, donc ça, c'est très important. Et puis, je travaille aussi avec eux dans ce qui concerne l'orientation, la mobilité et le déplacement. Donc, euh, euh, bien euh, les, les, les déplacements donc avec une canne s'il si y a besoin avec euh, euh, tout ce qui est euh, question de traverser, tout ce qui est reprendre confiance quand on traverse dans la rue voilà. donc il y, y, y a tout ce, tout ce côté aussi, s'orienter prendre des repères, ne pas se perdre et j'en reviens aussi à l'âge des enfants, c'est vrai qu'on ne travaille pas de la même façon avec un enfant qui a 7-8 ans qui est souvent à tout le temps accompagné euh, mais un jeune qui va très très vite être demandeur de beaucoup d'autonomie pour se déplacer en transport en commun, pour pouvoir aussi euh, se déplacer tout seul, sortir avec les amis. Donc voilà. Donc on travaille aussi tout, tout cet aspect-là, qui est très qui est très ample. Hein. Euh, si on pense, on parle de compensation sensorielle. Évidemment, on va utiliser à ce moment-là hein, tout ça, tout, toutes ces techniques-là, euh, en plus des, des des outils, je dirais, qui sont euh, euh, plus plus euh, physique, euh, ou les, les, les cinq sens hein, qu'on a l'habitude de toujours d'utiliser. De, euh, par contre, il ne faut aussi se pas oublier que euh, le corps a tout un tas de terminaisons nerveuses aussi hein, qui, qui servent, euh, qui font appel, par exemple, à, à à Tout ce qui est chaleur, euh, froid, peur, euh, la faim, la soif, tous ces aspects-là, ces sensations que peut avoir une, une personne dans sa globalité. Dans ce travail-là de réadaptation, euh, surtout en matière de déplacement, on s'en sert euh, beaucoup pour euh, que la personne euh, puisse arriver à voilà, être de plus en plus autonome. D'accord. Alors Delphine Deveau, vous pouvez aussi rebondir, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux profils de métiers qui, qui viennent aider les personnes déficientes visuelles par rapport à il y a 10-15 ans Est-ce qu'il y a aussi un mouvement par rapport, par rapport à ça ou est-ce qu'aujourd'hui les métiers sont bien définis et on sait exactement comment s'orienter facilement vers telle ou telle demande je pense qu'effectivement, on a une tendance qu'on retrouve avec notamment nos amis canadiens qui, qui sont beaucoup plus en avance que nous sur, sur cette thématique-là. Aujourd'hui, l'important c'est de pouvoir apporter des solutions avec des professionnels formés à la base vision. On va retrouver des métiers. On parlait d'ergothérapeute tout à l'heure. Didier a évoqué les ergothérapeutes. Une ergothérapeute a une formation en généraliste. Dans la formation, la, la question de la, la base vision est abordée, mais très partiellement, donc il est nécessaire que les des ergothérapeutes, quand qu'elles interviennent auprès de ce public-là, aient un complément euh, de formation euh, par euh, partage d'expérience notamment, et, et qu'elles se spécialisent, elles deviennent des ergothérapeutes du coup spécialisés en basse vision. J'ai envie de dire, c'est tous ces métiers-là euh, de la rééducation, réadaptation que l'on retrouve, mais que l'on va plutôt spécialiser autour de la basse vision. Euh, Eman en parlera tout à l'heure avec les opticiens. Un, un opticien euh, généraliste, en, entre guillemets, euh, quand il va intervenir dans un un centre basse vision va devoir aussi appréhender d'autres dimensions. Donc, on trouve un, tout un panel de métiers effectivement peu connus du grand public et qui va du coup se spécialiser ensuite. Et l'important, c'est justement ça, d'apporter des connaissances suffisantes à la personne qui a besoin d'aide pour qu'elle se sente mieux dans sa vie quotidienne. D'accord. Alors, j'ai une dernière question avant de passer à Iman. Euh, les nouvelles technologies, euh, le digital, euh, aujourd'hui, ont... On fait une table ronde sur Twitch, euh, voilà, on connaissait pas forcément euh, cette plateforme. Est-ce que, euh, bon voilà, nous par exemple les chiens guides aveugles de l'Ouest, on propose une canne blanche électronique parce que ça nous semblait important de proposer une alternative aux personnes qui ne pouvaient pas ou qui ne souhaitaient pas avoir un chien guide. Est-ce que les nouvelles technologies aujourd'hui sont un vrai plus pour les personnes aveugles malvoyantes ou est-ce que comme... Certains le prétendent d'une façon générale, euh, ça peut être aussi un moyen de, de se retrouver encore plus isolé de, devant son, son ordinateur. L'évolution technologique sont un vrai plus. C'est d'ailleurs une des premières demandes que l'on reçoit au sein du centre. Et quel que soit l'âge de nos patients, l'idée à parler effectivement des enfants, des jeunes qui utilisent énormément leurs smartphones, qui sont vraiment un, un plus dans, dans, dans l'accessibilité. Mais également, j'ai envie de dire, nous, nos patients, ça va jusqu'à plus de 100 ans. On a eu des patients très âgés. Donc, quel que soit l'âge, on a aujourd'hui une vraie demande de l'usage de ces outils. Euh, le numérique, maintenant, à un certain nombre de logiciels adaptés. Euh, on le retrouve aussi dans le milieu d'emploi. On n'a pas trop parlé de, de cet axe-là, mais euh, les personnes en situation de handicap exercent des emplois qui nécessitent l'usage d'outils informatiques de plus en plus. Et il existe de nombreuses solutions pour adapter ces outils et permettre une véritable accessibilité. Aujourd'hui, euh, on, on ne citera pas de marque, mais un certain nombre de prestataires informatiques sont de plus en plus accessibles. proposent de la vocalisation, proposent des agrandissements. Donc, il y a vraiment un, un plus euh, dans la communication à travers ces outils. Merci beaucoup, euh, Madame DeVaux. Euh, je vous rappelle euh, que si vous êtes abonné à la plateforme Twitch, vous pouvez nous envoyer directement vos questions ou simplement par euh, SMS, donc au 0768 248 0 768 248 768. Donc, je rappellerai ce, ce numéro, mais n'hésitez pas si, euh, si vous souhaitez à un moment un, un, un autre intervenir auprès de, de nos invités. Emen Tibini, donc euh, opticien basse vision, euh, écoutez voir. Euh, une question assez simple aujourd'hui, quel est le, le rôle de, de l'opticien basse vision euh, auprès de la personne défiante visuelle Est-ce qu'il est, est qu y a un opticien basse vision euh, dans, dans, dans chaque magasin d'optique Comment on vous contacte Est-ce que qu'aujourd'hui, votre, votre profession aussi... Euh, est connu auprès des personnes aveugles et malvoyantes. L'opticien, il a un rôle on va dire, de relais par rapport à l'ophtalmologiste, c'est-à-dire qu'un déficient visuel, à un moment donné, la correction optique n'est plus suffisante. Et donc, le rôle de l'opticien spécialisé en basse vision, c'est d'aider à trouver des, des outils, des aides visuelles pour euh, maintenir la lecture pour une personne euh, voilà, déficiente visuelle, euh, voilà, prendre connaissance d'un document, chose que, qui n'est plus possible avec la simple, euh, avec la simple correction optique. Euh, vous parliez des nouvelles technologies, et ben, sur euh, les aides optiques que l'on peut proposer, j'en ai un petit panel ici, je ne sais pas si on va très bien voir, euh, par rapport aux aides optiques, ben, elles ont évolué également. Euh, C'est-à-dire que on connaissait tous euh, les simples loupes donc euh, qu'utilisaient euh, les, les aînés, disons. Euh, maintenant, les, les outils se transforment et euh, mais on va avoir euh, de, de, nouveau, de nouvelles techniques, pardon, qui existent, notamment des loupes électroniques, euh, donc, qui permet d'avoir un grossissement. Euh, évolutif suivant la, la pathologie et qui va permettre euh, de plus en plus de choses par rapport aux au loups standard. Euh, tout ça c'est pour euh, on va dire euh, rendre le, le quotidien des déficients visuelles plus, plus facile. Euh, par rapport aux nouveaux outils, on va pour les nouvelles générations avoir des smartphones qui vont se créer et puis qui euh, qui se développe pour aider les déficients visuels, qui là, pour le coup, la lecture n'est plus possible. Et c'est des outils, comme disait Madame Deveau, euh, qui vont vocaliser la, la, la page, ou, enfin, le document à présenter, et qui va permettre à la personne d'avoir un retour vocal de, euh, du document. Euh, par rapport à ça, donc là, il, il y a la... Il existe les smartphones, pardon. Il existe aussi de nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont se perfectionner. Euh, donc, c'est des petites caméras qui peuvent se fixer sur, euh, sur le, le côté d'une euh, lunette et qui va venir comme le smartphone, euh, ben, nous avoir un retour vocalisé sur, euh, sur le document à lire. Par rapport euh, aux opticiens, bien sûr, tout le monde n'est pas habilité à faire euh, ce à faire présenter on va dire ces nouveaux outils, il faut s'y intéresser, euh, par rapport à un opticien lambda euh, l'accompagnement est plus euh, personnalisé on va prendre le temps de bien expliquer euh, bah, les outils à la personne, euh, chose que voilà comme je disais tous les opticiens ne font pas forcément aujourd'hui. Très bien. Alors justement, quelle est la démarche pour une personne aveugle et malvoyante qui a besoin de vos services Est-ce qu'elle peut, est qu peut directement venir vous voir Ou est-ce que sur le... Voilà aussi, j'imagine qu'il y a des aides pour les, les, le financement. Est-ce qu'il y, y a des règles aussi à, à respecter pour avoir un financement quelconque quelle, que, quelle est la démarche pour avoir accès à ces outils alors malheureusement, les personnes déficientes visuelles ne vont pas forcément venir tout le temps au magasin. C'est-à-dire qu'il y a une part de déception dans le sens où, euh, à partir du moment où les lunettes ne sont plus euh, assez fortes, que l'on ne peut plus lire, euh, ces outils que je viens de présenter, ils sont méconnus du grand public. Et donc, euh, une personne déficiente visuelle ne vient plus forcément au magasin. Euh, ce qui est dommageable puisque effectivement on peut toujours les aider. Euh, et pour le, pour le coup, le rôle qu'on va avoir au centre basse vision, déjà c'est une chance de pouvoir euh, euh, travailler dans ce, dans ce centre, puisque là on fait vraiment, euh, c'est pas de la vente, c'est vraiment de l'accompagnement de personnes. On peut se reposer, s'appuyer sur euh, les collègues orthoptistes et ophtalmologistes. Donc pour avoir... Euh, avoir vraiment un suivi et puis une connaissance de la pathologie, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour la personne, pour la maintenir dans son quotidien. Euh, voilà, C'est un relais de l'ophtalmologiste, comme je disais, euh, mais effectivement, les déficients visuels ne vont pas toujours venir jusqu'au magasin pour, euh, mais pour prendre connaissance de ces, de ces outils-là justement, qu'est-ce qui pourrait les aider aujourd'hui à, à mieux connaître votre métier et à aller aussi euh, voir directement son, son opticien euh, basse vision euh. Alors, malheureusement, l'opticien est vocateur de. enfin vendeur de montures, de lunettes. Mais cette partie du métier, elle n'est pas connue. Donc, c'est par euh, le biais de ces. Les organismes, les organismes que vous avez cités tout à l'heure, euh, c'est l'écoute le, le, et le relais du grand public, faire connaître tous ces outils pour que l'on puisse par la suite euh, accompagner les personnes déficientes visuelles. D'accord. Alors justement, euh, si mes chiffres sont bons, il y a aujourd'hui en France 250 ophtalmologues qui partent à la retraite chaque année et dans le même temps, le ministère autorise à former 150 nouveaux praticiens euh, Qu'en est-il vous de votre profession Est-ce que les opticiens de base vision aujourd'hui se, se développent dans, dans chaque structure ou là aussi vous êtes limité ou... Alors par rapport à l'opticien spécialisé en base vision, euh, il faut savoir que pour être opticien c'est un simple, enfin c'est un BTS, pas un simple BTS, c'est un BTS. Euh, quand on fait la spécialisation euh, base vision, c'est par le biais d'une licence, donc une année ou deux supplémentaires suivant le BTS. Euh, maintenant tout ce que l'on va apprendre euh, sur le volet des, du cours, euh, ça va être vraiment de la théorie. Le, tout, tout le volet euh, pratique euh, et manipulation des aides techniques, euh, il se fait quand on s'intéresse vraiment à la base vision, quand, quand on échange avec les différents fournisseurs et ophtalmologistes. Euh, c'est comme ça que, effectivement on arrive à, à développer un volet euh, base vision dans son magasin d'optique. Très bien, alors c'est intéressant parce qu'on euh, s'aperçoit quand même que... Le manque d'informations est, est encore criant, puisque vous Tout disiez, c'est vraiment euh, le fait de travailler entre euh, partenaires que, que l'on peut découvrir ces nouveaux outils. Euh, alors, je sais que la SRAE, la structure régionale d'appui et d'expertise sensorielle à Nantes, a, a créé sur les pays de Loire, en fait, un... Euh, un, un recueil où l'on trouve euh, où une personne déficiente visuelle peut vraiment trouver euh, les associations, euh, les centres basse vision, les professionnels, etc. Est-ce que, euh, je ne sais pas si, si ça existe dans votre région, est-ce que euh, est ce n'est pas la solution d'avoir vraiment euh, ce, cette plateforme qui permet d'avoir tous les partenaires autour de la déficience visuelle sur un département et qui pourrait être aussi, euh, je dirais, un petit peu précurseur dans ce domaine il euh, faut savoir que le Centre régional Basse Vision et Troupe d'Audition de Poitiers a été créé à l'initiative. La mutualité française, on joue mayenne, Donc, on sent que dans, dans les pays de Loire, et, et euh, cette question est beaucoup plus en avance que sur notre territoire. Donc, on n'a pas la chance d'avoir cette plateforme-là. Mais euh, il est inscrit hein, dans, dans le plan prochain, euh, euh, de, de, le plan de la santé euh, Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il faut savoir qu'on a aussi une nouvelle région. Donc, on se restructure. Nouvelle-Aquitaine, d'avoir un champ autour de la déficience sensorielle. Donc, tous les acteurs vont se réunir pour justement créer des outils. Mais on n'en est pas du tout au niveau... Euh, les pays de Loire encore. Ça reste à construire. Mais ça, ça avance dans le bon Mais sens. Mais en tous les cas, il y a une volonté des différents partenaires pour justement s'inscrire dans, dans, ce, dans ce choix de, de vraiment... Euh euh, proposer euh, l'information la plus complète, parce qu'on sait bien que la, la, la première difficulté que rencontrent les personnes en situation de handicap visuel, c'est d'avoir euh, l'information voilà, la plus complète euh, nécessaire pour être orientée. Euh, là où euh, je rebondis sur ce qu'Emmane vient de dire, c'est effectivement cette notion de pluridisciplinarité qui est indispensable dans la prise en charge des personnes en situation de handicap visuel. C'est aussi, voilà, en étant euh, plusieurs spécialistes autour de la question qu'on qu peut amener, euh, on va dire, la réponse la, la plus adaptée et en se connaissant mieux les uns les autres, ça permettra aussi de, de perfectionner cette, cette réponse. D'accord, très bien, merci euh, Madame Deveau. Donc avant de passer euh, à notre prochain invité, euh, Jean-Luc Soulard, je vous rappelle le numéro euh, euh, SMS non surtaxé si vous souhaitez euh, poser vos questions, donc le 0 768 248 768. 0,768-248-768. Alors désolé pour le petit problème technique sur la caméra qui, qui saute un peu. Veuillez nous en excuser, ce sont tous des petits problèmes de réseau. J'espère que qu'on va pouvoir le, le résoudre assez rapidement. Euh, Monsieur Soulard, merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris le temps aussi euh, euh, de participer à cette table ronde. Vous êtes maire de Rouillé et vice-président du Grand Poitiers Communauté urbaine à la vie sociale et à la politique de la ville. Euh, quel est le rôle aujourd'hui euh, de, de la ville euh, et, euh, et du Grand Poitiers euh, pour permettre... Euh, une meilleure prise en charge des personnes déficientes visuelles ou, ou tout simplement aider leur quotidien euh, lorsqu'elles se déplacent dans un milieu urbain qu'on sait aujourd'hui, euh, parfois, euh, peut-être plus complexe, euh, plus, euh, plus, euh, plus plat et qui peut, voilà, enfin, est-ce que, quelle est la politique aujourd'hui des villes par rapport à ça? Donc, par rapport à ça, alors, ce qu'il faut dire, c'est effectivement, je suis vice-président en charge de la solidarité politique de la ville et je suis euh, secondé par euh, Alexandra Duval, qui est aussi conseillère municipale à la ville de Poitiers. Donc, si je dis ça, c'est que je trouve que ça a son importance, puisque les problématiques que l'on rencontre parfois euh, dans le monde du handicap euh, à la campagne, à Rouillé ou, ou, ou ailleurs, euh, on ne le règle pas tout à fait de la même façon que lorsqu'on est en centre-ville de Poitiers. Donc, euh, je trouve qu'il y a une, une vraie complémentarité en, entre nous deux, en tout cas, et de, de, de la connaissance de, pour la connaissance du territoire. Euh, donc euh, alors je suis euh, un professionnel aussi du, du handicap. Je travaille euh, depuis euh, une trentaine d'années dans, dans la déficience mentale. Euh, donc même si ça n'a rien à voir avec celle-ci, mais je, je trouve quand même que voilà, on a quand on est dans le milieu, on a un regard sur, euh, sur ces personnes. Qui, qui sont en difficulté ou qui éprouvent des difficultés que d'autres n'ont pas, puisqu'ils voilà, n'ont pas été sensibilisés à ça. Euh, Aujourd'hui, notre vraie mission avec Alexandra et moi, c'est effectivement de sensibiliser tous les, les vice-présidents, tous les maires, etc. à cette euh, problématique-là. Donc, on a on a souhaité euh, avec euh, donc Florence Jardin, qui est la présidente de Grand Poitiers, euh, baser notre notre mission sur ces cinq, six années qui, qui viennent euh, en mettant un axe prioritaire sur la solidarité. Donc, solidarité, euh, on, on, on la retrouve partout dans tous les, les politiques que, que nous portons à Grand Poitiers. Euh, et et c'est ce qu'on aime dire. On, on, on souhaite prendre la personne qui éprouve des difficultés dans sa globalité pas répondre juste à un besoin de, de logement, pas répondre juste à un besoin de, de transport, pas répondre juste à un besoin de, de, de se déplacer dans un lieu culturel, etc. C'est dans la globalité. Et donc, on a, on a souhaité que notre, notre mission avec Alexandra, elle soit transversale par rapport à toutes les autres politiques de la ville. Donc ça, c'est assez nouveau par rapport à à Grand Poitiers. Euh, donc, on vient un petit peu égratigner toutes les autres politiques pour dire, euh, attention, est-ce que là, on ne pourrait pas faire autrement Est-ce qu'on ne pourrait pas tenir compte d'eux Et euh, je trouve que qu'on euh, commence juste et on n'a pas pu réunir encore facilement, comme vous le savez, euh, tous les partenaires qu'on aimerait associer. Mais en tout cas, je pense que c'est par ce biais-là aussi qu'on arrive à, à sensibiliser tout le monde. On a cette sensibilisation, je crois que les accessifs le permettent aussi, et c'est pour ça que je suis là, parce que je pense qu'il ne faut pas rater une occasion euh, pour sensibiliser les gens à ça. Et, et la, la, la politique qu'on souhaite mener, elle doit être... Elle doit être avec l'ensemble des partenaires. On a déjà commencé dans certains domaines, la mobilité, parce que ça a été fait récemment. On rencontre aussi toutes les associations qui sont sur, sur les 40 communes de Grand Poitiers hein, et qui, qui, qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à, à établir un, un, un maillage et qu'on réponde au plus précis, aux besoins de, de chacune et de chacun. Je crois que voilà la particularité de, de, de notre mission, c'est qu'elle doit répondre précisément aux besoins de chaque personne. Voilà. Et, et comme je le précisais tout à l'heure, euh, la personne en situation de handicap visuel à Rouillé n'a pas les mêmes besoins qu'une personne en situation de handicap visuel à Poitiers. C'est aussi ça qu'on doit tenir compte et ça fait partie de, de nos missions d'élus. Du coup, les, les usagers, euh, les personnes handicapées, les usagers déficients visuels euh, peuvent prendre part aussi à cette politique-là et, et vous apporter aussi euh, une expertise, puisque que parfois, en tant que voilà, professionnel, on n'a pas toujours toutes les clés en main. Est-ce que vous, vous faites aussi appel à des personnes déficientes visuelles sur certaines choses alors, évidemment, que on les associe, enfin, chaque. Les personnes sont forcément associées à leur, à leur, à leur, à leur demande. C'est elles qui demandent. Alors, ça passe par les associations. Évidemment, que nous, en tant qu'élus, on ne peut pas rencontrer tout le monde. Mais ça passe par les associations. Et c'est ces réunions de. de euh, avec euh, bah, les, les équipes pluridisciplinaires également, hein, dont on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est aussi par ce biais là qu'on arrive à répondre à, aux questions et trouver des réponses adaptées. Euh, la réponse adaptée à une personne, ce n'est pas la réponse adaptée à toutes les personnes. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, je pense que c'est vraiment euh, d'essayer de, de, de, de singulariser à chaque fois euh, la demande. Et c'est important, effectivement, de le faire en, en, en collaboration. Avec, euh, avec les autres élus. Et moi, j aime, on aime utiliser le mot de co-construire, de construire tous ensemble. Alors, euh, je pense qu'une personne déficiente visuelle, dans une ville, euh, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de se, se rapprocher d'une structure qu'elle ne connaît pas, euh, je pense que naturellement, on va plus vers les CCS, les centres euh, communaux d'action sociale. Est-ce que ça reste l'organe aujourd'hui euh, euh, sur lequel il faut euh, aller si euh, on, on est en recherche d'aide par rapport à son à son handicap ou est-ce qu'il y a des structures dans les villes qui sont euh, peut-être euh, encore plus à même de, de répondre à ces demandes Alors euh, ce qu'on souhaite, on le fait de plus en plus et je pense qu'on va arriver aussi, c'est que la, la première porte d'entrée soit la mairie. Que, que, que les gens qui ont ces difficultés, ont des difficultés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, euh, qu'on puisse euh, ouvrir la porte de la mairie et que la, la mairie soit en mesure de guider ces personnes, de les accompagner vers les structures adaptées. Effectivement, les CCAS et celui de la ville de Poitiers notamment répondent aussi à ces demandes-là. Mais de toute façon, on, enfin, nos, nos, euh, on, on a des relations très serrées et, et effectivement, ce sont aussi des partenaires avec lesquels on a, on a plaisir à travailler parce que, parce que en, si on ne le fait pas ensemble, on sait très bien qu'on qu passe à, à côté de, de quelque chose. Donc nous avons une question. Euh, et, ah oui, Lika qui, euh, qui souhaite saluer nos, nos invités. Donc, euh, avec plaisir. Euh, moi, j'avais une dernière question. Euh, vous, vous parliez effectivement d'ouvrir les mairies et que les personnes pouvaient. Euh, aller vers évidemment ce, cet, cet, cet, cet organe privilégié, est-ce que les personnes à l'accueil sont un petit peu formées justement à recevoir les personnes handicapées et savoir les diriger vers les bons services ou est-ce qu'elles connaissent les centres de basse vision ou voilà quelques organes qui, qui leur permettent simplement de dire nous on va vous aider et on peut vous diriger vers telle ou telle structure donc, effectivement, on a encore un, un gros travail de formation, de sensibilisation. Il faut le faire au niveau des élus. Il faut le faire au, au niveau des services, évidemment. Alors, ça progresse, hein, bien évidemment. On a encore des, des mairies qui ne sont pas accessibles à tous. Euh, C'est aussi un travail d'élus qu'on qu qu mène. Euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça a aussi des, des coûts. Donc, il y a des communes qui sont en difficulté financière aussi. Donc, euh, on a tout ça à régler en même temps. On a la, la possibilité aussi de, de, de, de délocaliser certains services pour les rendre plus accessibles aussi aux personnes euh, qui ont ces difficultés-là. Mais évidemment que la formation, et c'est aussi pour ça que... que, que qu'on en parle aussi souvent avec Isabelle, et pas qu'Isabelle, mais aussi les, les, les services de Grand Poitiers, qu'on on a ce besoin de sensibilisation. En faisant cette politique transversale de la solidarité, je vous dis, hein, sur, sur l'emploi, sur le logement, sur le, la mobilité, sur la culture, sur le sport, euh, Enfin, j'en oublie euh, euh, certainement d'autres, euh, je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'on qu arrivera à, à ce que ça devienne... Euh, plus, plus, plus naturel euh, d'y de, de, penser. Très bien. Et euh, moi, j'ai une dernière question parce que c'est un petit peu aussi la difficulté, je pense, euh, de, de nos structures associatives. Parfois, il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en place, justement, au niveau culturel. Il euh, euh, y a de plus en plus de, de, de, de films en audio description, etc. Mais parfois, un peu, la difficulté, c'est le transport. C'est comment. Même si je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de, de fait de, de, de la part des, des villes, euh, on a aussi un petit peu cette difficulté quand on organise les journées, voire autrement. C'est comment on se déplace aussi euh, facilement euh, quand on est une personne déficiente visuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus facilité alors, euh, en, en, en tout cas, euh, c'est ce qu'on essaye de, de mener aujourd'hui hein, dans, dans notre politique. Hein. Euh, effectivement, ça ne sert à rien d'avoir une salle de cinéma accessible s'il si, euh, est inaccessible d'aller à la salle de cinéma. Donc, euh, ça peut faire sourire, mais n'empêche que c'est aussi pour ça qu'on souhaitait que notre politique soit transversale. Parce que si la personne... Euh, on, on, peut aller voir un film et effectivement qui est accessible pour elle. S'il n'y a pas de possibilité de transport ou s'il n'y a pas de possibilité de se faire transporter, de transporter cette personne, effectivement, que c'est un, un vrai souci. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais en préambule. Hein, c'est qu'il est important de répondre aux besoins en fonction de la situation géographique, en situation enfin, suivant le logement, la personne où elle habite, quel logement elle a, euh, si, si elle a la possibilité de se déplacer ou pas, par quel biais. Et là aussi, on est, on est là, nous, élus, pour répondre à ces questions-là, mais pour répondre aussi avec des associations. On a des associations aussi qui, euh, qui, tra qui travaillent dans ça et on est aussi là pour relayer ou les accompagner, accompagner les associations. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. On vient de le faire il n'y a pas très longtemps sur le transport dans le secteur de Vienne et Moulière où euh, voilà, Grand Poitiers a, a accompagné le, le, le financement d'un véhicule pour personnes handicapées fauteuil. Voilà, euh, voilà. c'est des actions comme ça et c'est Vienne Moulière Solidarité, l'association qui porte ça, euh, qui va pouvoir maintenant euh, euh, ramener les personnes euh, qui sont dans ces difficultés là sur Poitiers ou ailleurs suivant les besoins dont ils ont. Et on oublie aussi trop souvent euh, les difficultés pour accéder aux, aux soins de santé. Voilà, parce que quand on est à la campagne, qu'on a un handicap, pour accéder euh, sur Poitiers au CHU, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, on, on doit aussi tenir compte de ça, bien sûr. Euh, merci, euh, monsieur Soulard, pour, euh, pour ces précisions. Alors, on a une question. Euh, vous pouvez tous y répondre. La MDPH, c'est vrai, la Maison départementale des personnes handicapées, on n'en on a pas, on l'a pas évoqué aujourd'hui, mais bien sûr, c'est un petit peu la clé de voûte quand on quand on est aussi une personne handicapée. Elle peut aussi être sollicitée pour orienter vers les bonnes structures. Euh, je pense que ça fait partie de, de son rôle, euh, Madame Deveau. Euh, mais concrètement, est-ce que Malheureusement, euh, la MDPH n'est pas vue un petit peu simplement comme un organisme euh, qui peut financer. Est-ce qu'elle a le temps vraiment de réorienter euh, les personnes euh, euh, sur, sur les bons services parlé dans le cadre de notre partenariat, la MDPH est, est, est un de nos partenaires privilégiés dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Euh, souvent, les, on sent que, que nos bénéficiaires le perçoivent avant tout comme, on va dire, un dossier administratif à compléter et, et sont des fois surpris qu'on les informe qu'il existe aussi des assistantes sociales qui peuvent accompagner au sein de la MDPH dans le cadre de leur, leur reconnaissance de droits, dans le cadre de leur accompagnement et dans le cadre, effectivement, de de leur orientation. Euh, là, aujourd'hui, effectivement, la difficulté, notamment avec la pandémie, c'est que les, les, les dossiers se sont accumulés quand même. Il faut savoir qu'il y a eu euh, beaucoup de, de retards accumulés et ce qui a beaucoup découragé euh, les personnes en situation de handicap visuel et auditif à déposer les dossiers. Euh, on est là aussi en tant que partenaire hein, pour les, les accompagner dans les démarches, pour faire le lien, pour faciliter cette communication. Et, et, euh, et à l'inverse, la MDPH n'hésite pas aussi à à revenir vers nous euh, pour pouvoir euh, ben, compléter des dossiers ou, va ou, ou, ou, ben dire, euh, apporter la meilleure aide sans être juste dans le cadre d'un financement, effectivement. Euh, il y a une réflexion qui est importante actuellement sur quel est le meilleur outil à financer. Et donc, nous, on est là aussi pour faire tester les outils, euh, voir quel est le plus adapté et pas qu'il y ait juste une enveloppe octroyée et, et sur un matériel qui pourrait ne pas être utilisé ou mal utilisé. Donc, ce partenariat va dans les deux sens. Euh, après, euh, il ne faut pas se cacher. Euh, il y a effectivement euh, des difficultés de, temps, de gestion du temps euh, pour l'accompagnant de ces, ces personnes-là. Mais euh, euh, bien évidemment, ça reste euh, la première porte d'entrée euh, dans le cadre de la reconnaissance d'un handicap, tout au moins. Merci pour euh, ces précisions. On pourra y revenir euh, s'il euh, si nous reste un, un petit peu de temps. Mais euh, voilà, je voulais maintenant donner la parole à, à Isabelle Berthe, donc, euh, conseillère en cohésion sociale, chargée de la mission euh, Handicap à la ville de Poitiers. Et euh, c'est aussi grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, puisque c'est le Festival des Accessifs euh, qui, euh, qui a lieu tous les deux ans. Euh, nous y avons... Participer les chiens guides d'aveugle de l'Ouest il y a une dizaine d'années. Donc ça fait maintenant plus de dix ans qu'on se connaît avec euh, Madame Berthe. Euh, c'est évidemment euh, pour nous euh, un axe important de communication auprès des personnes déficientes visuelles. Euh, les accessifs, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça marche ce festival autour des, du handicap Et euh, quelles sont un petit peu vos retombées aujourd'hui donc, euh, les accessifs, est-ce que ça marche C'est une bonne question. Euh, alors, on, comme vous l'avez dit, ça a débuté en 2010, donc on en est déjà à la septième e édition. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ça fonctionne J'espère, j'ose espérer, parce que le but premier du Festival des Accessifs, c'est quand même sensibiliser le grand public sur la thématique du handicap de façon très transversale et très large. J'y reviendrai. Et aussi faire que les personnes qui ont des besoins, que ce soit sur la ville de Poitiers, Grand Poitiers, mais aussi sur d'autres territoires, dont l'intérêt d'une émission comme celle-ci où on, on peut diffuser un peu plus loin que sur le territoire de Grand Poitiers, euh, de façon à faire connaître aussi euh, euh, que ce soit en termes d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès à la santé. Euh, tout à l'heure, on a parlé des outils euh, que vous avez développés à écouter, voir. L'idée, c'est de faire connaître aussi ce qui se passe sur le territoire et euh, de faire que les personnes qui ont besoin puissent avoir accès à tous ces dispositifs, à tous ces, euh, toutes ces actions euh, que les partenaires mettent en œuvre euh, sur, sur Grand Poitiers, sur la ville de Poitiers, sur les petites communes également. Donc, euh, donc voilà, on en est à la 7e édition. Alors ça marche un petit peu parce qu'on a quand même reçu des prix. Euh, on n'en est pas peu fiers. Donc je remercie d'ailleurs tous les partenaires, hein, parce que quand je dis on a reçu des prix, c'est pas que la ville de Poitiers et Grand Poitiers, bien évidemment, qui sommes organisateurs du, du festival. Mais euh, tous les partenaires qui, euh, qui font la programmation. Euh, donc, notamment en 2011, donc sur la deuxième édition, on, on a reçu un prix de la Gazette euh, des communes et de la GMF. Et en 2017, un, un prix de la PAGH, euh, qui, euh, qui, qui nous a félicité en, en, en termes de ville citoyenne et euh, en termes d'accès aux services publics. Donc, euh, voilà, c'est aussi, euh, on parlait d'accès aux services tout à l'heure, hein, d'une mairie, enfin, Jean-Luc en parlait tout à l'heure. Donc c'est important vraiment pour les personnes de, de faire que la vie, la vie citoyenne soit facilitée au quotidien. Donc voilà, donc on a beaucoup de partenaires, d'institutions qui, qui nous suivent depuis dix ans maintenant, effectivement, tu l'as dit Jean-Luc, et qui sont, qui sont de plus en plus présents sur ce festival. Donc les associations, il ne faut pas oublier qu'au début, l'idée, li c'est de, de, de, de, de donner à voir ce qui existait sur le territoire. Donc euh, c'est un peu une vitrine des, des associations. Hein. Le CRBVTA avait participé notamment depuis, depuis le début, il me semble, euh, à ces actions. Euh, se sont greffées de plus en plus de communes de Grand Poitiers, euh, notamment des communes rurales. Donc, On était d'ailleurs sur, sur cette semaine sur euh, des propositions que nous avaient fait des communes et qui seront renouvelées d'ailleurs euh, sur d'autres temps du, du festival. Et euh, des partenaires qui sont pas du tout sur le handicap et qui, qui, euh, qui proposent aussi des actions de façon à, à, à faire que la mixité des publics soit de plus en plus présente sur ce festival et de lutter contre toute forme de discrimination. Et vous avez rencontré votre public. Est-ce que le, le grand public aussi euh, participe voilà, de, de façon active le, le grand public aussi valide aussi Parce que j'imagine que c'est aussi faire changer le regard du, du grand public. Que, Alors pour que... ça, on essaie de, de faire. Alors c'est un peu difficile en mode Covid compatible en ce moment. Donc euh, d'où l'idée d'avoir fait. Euh, euh, de transformer un petit peu les accessifs hein, cette année. Euh, et. Euh, et de faire que les accessifs soient sur plusieurs saisons, donc une saison à l'automne qui est celle-ci, donc avec des formats un peu plus dématérialisés, euh, comme la table ronde numérique que, que l'on a aujourd'hui. Mais l'idée c'est d'aller rencontrer aussi ce grand public, c'est-à-dire euh, sur des événements, euh, on l'a fait notamment sur le parc des expos, avec la, la foire expo, la foire de Poitiers, on l'a fait sur euh, la place Leclerc de la ville de Poitiers, où on on a plusieurs acteurs autour du, du handicap et on essaie de sensibiliser à toutes ces questions sur la culture, le sport. Voilà. On est vraiment multi-thématique et multi, euh, enfin, très transversal, on essaie de l'être. D'où l'intérêt d'avoir des partenaires aussi très transversaux euh, et pas que sur le handicap. D'ouvrir vraiment sur des champs qui ne sont pas forcément traités et, euh, et d'avoir un festival très, très large en termes de thématiques et de, et de pluridisciplinarité. Justement, c'est intéressant. Euh, Madame Deveau aussi avait rebondi un petit peu tout à l'heure sur le numérique. Est-ce que, euh, aussi, on sait très bien la difficulté euh, pour beaucoup de personnes déficientes visuelles, notamment euh, euh, d'aller sur une plateforme comme Twitch ou de participer à un webinaire Parce qu'il y, y a quand même, il faut, faut déjà être faut le dire, à l'aise en informatique il faut quand même euh, reconnaître des raccourcis clavier et avoir les quelques trucs. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, est-ce qu'on est prêt à prendre un peu ce tournant aussi Et euh, Est-ce que le, est le numérique euh, et les, les plateformes comme Twitch ou les webinaires ont leur place et peuvent s'installer auprès des personnes aveugles et malvoyantes Alors, comme l'a dit Madame Deveau, hein, il faut, il faut s'adapter euh, sur, sur plusieurs choses, en fait. Donc euh, là, on est sur un, une période très compliquée où il a dû... Falloir euh, adapter les événementiels, clairement. Donc, c'est vrai qu'une émission comme celle-ci, on enfin, fait une table ronde comme celle-ci, on l'aurait peut-être pas développée euh, sur un festival classique. Où on, on fonctionnait avec du public en présentiel, et là, c'est vrai que l'idée de toucher du, des partenaires, des, des gens qui sont euh, derrière leur écran et qui ont accès euh, au numérique. Alors, euh, on pense effectivement aux personnes malvoyantes, mais je pense aussi aux personnes. Euh, euh, peut-être malentendantes euh, qui, euh, qui ont accès aussi euh, via, euh, via d'autres plateformes. Donc l'idée d'avoir des plateformes qui vont se développer parce que pour l'instant là c'est une première et je pense que sur Twitch, on, sur Twitch ou sur d'autres plateformes on va être amené à développer des, ces, ces outils-là. Alors d'une façon ou d'une autre il faudra peut-être voir avec des spécialistes aussi euh, euh, de, de, de ces techniques parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe pour euh, nous qui sommes euh, voilà, sur des missions euh, on va dire un petit peu euh, sur l'événement mais moins sur des missions euh, très technologiques, parce que ça demande quand même une technique assez spécifique. Donc euh, effectivement, on va, on va adapter tout ça. On va essayer de, de construire des, des festivals qui vont être plus... Euh peut-être plus proche du public, on parlait tout à l'heure des mairies qui étaient plus proches du public, mais en termes de mobilité, par exemple, une personne qui, si on fait cette table ronde en, en novembre, euh, une personne qui ne pourra pas se déplacer ou qui sera peut-être à l'autre bout de la France, pourra peut-être pourra justement assister à ces à émissions ou à ces lives en direct, ou en podcast d'ailleurs, euh, de façon à pouvoir accéder à, à de la formation sur d'autres territoires. Très bien. Merci beaucoup Isabelle. Euh, ben, je vous rappelle euh, le numéro euh, si vous souhaitez euh, poser vos dernières questions, parce que cette table ronde euh, touche à sa fin. Donc le 0768 248 768. Le 0768 248 768. Ou sur la plateforme euh, Twitch si vous, avez, euh, si vous avez un abonnement. Alors. On n'a pas fait le tour de toutes les questions. L'objectif de cette table ronde, c'est que nous allons la réitérer sur notre journée en présentiel, voire autrement, parce que les personnes déficientes visuelles l'attendent, elles nous l'ont dit. Euh, elle souhaite euh, découvrir les, les aides techniques, manipuler, essayer. On sait que c'est très important euh, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et on pourra approfondir euh, certaines questions, avoir deux nouveaux invités autour de cette table ronde. Et euh, je vous euh, laisse découvrir le, le flyer euh, euh, sur, cette nouvelle, euh, sur cette nouvelle édition, voire autrement, qui sera aussi euh, la, la, première, euh, la première à Poitiers. Et on décidera bien sûr avec l'ensemble des partenaires de la date la plus appropriée, puisque je vous rappelle que cette, cette journée est vraiment organisée voilà, de façon très, très, très égale avec, avec l'ensemble des, des partenaires qui, qui souhaitent y participer. Euh, donc je pense que nous avons à peu près fait le tour des questions. N'hésitez pas... Euh, Continuer à poser vos questions. Alors, vous pourrez notamment utiliser mon mail, donc c'est JL.gir, donc g i e, au pluriel guide au pluriel Et vous pouvez m'envoyer l'ensemble de vos questions, y compris aux autres partenaires, bien sûr, que avec à qui je transmettrai vos demandes. Euh, vous retrouverez aussi ces informations sur le podcast, en, notamment dans le générique de fin. Donc je vous remercie. Euh et tous, euh, merci euh, Madame Devaux, Monsieur Tache, euh, donc euh, Isab voilà, Isabelle, euh, Isabelle Berthe, euh, Monsieur Soulard et Monsieur Tebini pour euh, voilà, avoir participé à cette première. On espère que, comme vous le disiez, ça ne sera pas une dernière. Ça demande un petit peu de moyens techniques, mais euh, à nous de faire en sorte. Euh, de pouvoir rendre ces, ces plateformes accessibles aussi aux personnes déficientes visuelles, en complémentarité bien sûr des actions qu'on mène en présentiel sur notre quotidien. A très bientôt, merci, au revoir.